Merci, Elie. Encore, passez la parole à Dr. Farou. Bien, bonjour tout le monde. Donc, quand c'est. Encore. est, en est... Là, il est il y a tout éteint. Voilà. Alors, c'est Dr. Farou. Encore, représenter le mouvement des libéraux, c'est-à-dire des monde qui investit dans la santé, avec Denis avec etc. Bref. Moi, je suspends moins parce que je dis moins qu'un entreprise travaille tant et aussi longtemps que pas accepté là. Problème là, je dit nous, vaccination obligatoire c'est la loi. Mais ça, ça a mis en figure nous. Par contre, ça on a constater que la loi là, du, du 5 août, son loi, il y aura créé enfin, d'habilitation d'après C'est-à-dire que nous pas procédé par décret. Ils ont dit des doses, mais il ont dit trois doses, moins, sans commander, zéro dose pour les gens qui ont tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas dans nous interférence entre Claude et vaccin, même quand il y a un vaccin, injection à eux. Mais c'est ça, nous voulons, zéro dose, il n'y a pas fait. Il n'y a pas fait, mais je n'ai jamais dit qu'il a 3 doses. Si vous pouvez dire 3 doses, ou peut dire zéro dose pour tous les monde qui clore des connus. <applaudissements> c'est ça, moi qui dit. <applaudissements> bon, pour le reste, en cas de tous ces libéraux-là, qui acceptent de faire injecter parce qu'ils n'ont pas ni le choix, ils n'ont ni prêt. Moi-même, chance pour moi, on s'en vient madame, donc on se fait à la sortie, mais on mm. le gêne. Qui nient des, des prêts, qui nient des, des des engagements. Il est obligé d'accepter ça. Ouais. Pour moi, ils sont viol. Ils ont violé ces monde là Et nous, avons dit non. Misses Antenne Poudi, merci bien. Oui. Oui. Oui.